Tutti. Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Vous allez voir du coaching, mais du coaching incroyable. C'est tout simplement la meilleure. Alors, ce n'est pas la vidéo, c'est une série de vidéos. Là, c'est la première. Il y aura ça tous les jeudis et tous les samedis, deux fois par semaine. Euh, pendant pas mal de semaines, on verra. Alors, c'est une vidéo coaching. En gros, je coach. Alors, je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que c'est. Je coach un euh, viewer, c'est-à-dire que lui, il joue sa game sans écouter ce que je dis sans que je sois en vocal avec lui. Donc vraiment, il joue sa game de manière classique. En général, c'est euh, des joueurs qui sont à 6, 7, 8 000 de cote. Donc euh, bon, la majorité d'entre vous, euh, j'imagine, souvent il y a un palier à 7 000, à 8 000, on a un petit peu du mal à le franchir. Et moi, j'explique tout ce qui fait bien, tout ce qui te fait pas bien. En fait, c'est je trouve beaucoup plus... Enfin, c'est pas forcément plus intéressant qu'une vidéo normale parce qu'une vidéo que moi je vous propose, c'est du top euh, 20, top 30, top 40 euh, Europe. Là, ce n'est pas du top 40 Europe, mais finalement, je mets le point sur des petites erreurs, que, je, de petites choses, des petites choses tout simplement que je n'explique pas forcément dans mes vidéos, parce que pour moi, c'est des automatismes, c'est des choses qui sont simples, mais qui, euh, pour vous, parfois, ne sont pas des automatismes, et sont des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Parfois, vous, vous concentrez, mais vous, vous les faites euh, tout simplement mal. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de retours. Alors, c'est, euh, j'avais déjà fait une série comme ça il y a plusieurs mois. Euh, j'avais eu de, de super retours pour le coup et que ça avait, ça avait énormément, énormément aidé euh, tout simplement ceux qui avaient regardé la vidéo et accessoirement, certains peuvent poser des questions dans les dans les commentaires. Donc, vraiment, je pense que ça va vous aider. Je vous invite à euh, bah même partager la vidéo pour ceux qui, euh, on va dire, galèrent un petit peu en termes de cotes et euh, accusent le coup, accusent la chance tout simplement. Non, c'est une technique à avoir. Euh, donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Alors, euh, j'ai trouvé une image... C'est hyper raciste en vrai comme image. C'est un bonhomme blanc qui aide un non-bonhomme blanc à, à monter les échelons de la société. Bref, voilà, j'ai tapé coaching, j'ai trouvé ça, ça m'a fait rire. Alors, sur ce, bon visionnage. Ok, donc, The Last of Valentin, dit Valentin, dit le dernier des Valentins, 6800 de cote. Euh, là, on, déjà, première chose à faire, c'est qu'on analyse le pattern. Il y a les Murlocs. Il y a les bêtes et les mechas. Donc Murloc, c'est chouette, mais il a ses deux counters, bêtes et mechas. Donc... Murloc, c'est très risqué et je partirai pas sur Murloc. Déjà, à partir de ça, il y a des persos qui vont plus ou moins être forts. Il euh, y a les mechas et les Murlocs, donc on pourrait considérer conservateur. J'aurais tendance à vous dire que pour le choix des persos, vous prenez euh, celui qui vous plaît le plus, celui avec lequel vous avez le plus d'affinité. Il ne faut pas chercher à piquer celui que vous considérez comme le meilleur, parce que le meilleur, ça ne veut rien dire. Tous les persos, maintenant, sont à peu près de même puissance, donc piquez celui avec lequel vous avez des patterns, avec lequel vous avez un freaking process qui sera efficace. Tout simplement. Donc si, là, Valentin, il pique le conservateur, c'est qu'il a déjà une stratégie avec le conservateur. Il sait pourquoi il le pique. Euh, c'est ses euh, qualités, c'est euh, sa puissance. La qualité du perso, c'est d'être intéressant avec Mecha parce que tu peux vraiment jouer euh, avec les deux critères, enfin les deux boules magiques, plus le conservateur et tu leur greffes des ennuyaux. Après, voilà, l'ennuyau est une carte difficile à récupérer, mais quand bien même. Euh... Et puis il a un peu d'armure, pourquoi pas, en tout cas je suis pas contre le conservateur. Donc là bon pour le moment, je pense qu'on va plutôt partir sur une strat classique. Mais en fait ça peut dépendre un peu de ce qu'on trouve en taverne 2, sachant que là il y a quelques pièces qui, qui sont présentes. Donc en fait si on trouve un mousse ou une pièce, plus un chasseur ou une autre, 1 un 3, on peut partir sur une gif curve. Enfin bref on va voir. Ok, donc là il part sur une classique, pourquoi pas, il y avait aussi le choix, encore une fois, s'il part sur une classique, ça veut dire qu'il sait qu'impact, enfin quel est l'impact d'une classique, vous voyez, donc là il va, euh... parce que tu aurais pu acheter un deuxième frappeur, et roll, enfin on aurait pu faire ça, acheter un deuxième frappeur, roll, essayer de choper une pièce pour pouvoir faire up plus achat, et ensuite, ou un mousse, hein, c'est une pièce dans, le, dans la GIF. Et ensuite, re-up et jouer ensuite dans la taverne 3. Sachant qu'on avait une texture à 3 murlocs, donc même le gonflé le rond aurait été bien. Navigateur, voyant froid de lumière, etc. Donc voilà, ouais, il y avait toute cette strat qui nous partait sur 2-3 tours. Là, sur une classique, c'est peut-être un peu plus bancal, parce que J'ai euh, peut-être envie de vendre la 1-4 pour aller dans la 3-on-3, vous voyez. J'aurais pris Yen pour la tempo. Non, je pense que c'est mieux de prendre le murloc, parce que ça peut lui permettre de faire une GIF. Bon, il l'a pas fait la GIF, mais... Là, typiquement, si tu chopes un Bourbissa, voilà, là, c'est al dente, parce que tu peux faire Bourbissa, tu chopes un 4. Euh... Ok. Alors, euh, le play est... Bon, le play est bon, mais il y a mieux. Mais en vrai, il a de la chance. <rire> Donc, le play est très bon, mais en vrai, il y a mieux. Je pense que c'est mieux de faire Bourbissa, de vendre Bourbissa, et ensuite, de laisser compoter la petite... Parce qu'en fait, la tempo, elle est très forte, grâce au conservateur. C'est-à-dire qu'on a... Un frappeur, un murloc bourbissa, donc soit un deuxième frappeur, soit euh, un boss écaille, soit je sais pas une connerie, n'importe. Plus lui. Donc en fait on a une créa, deux créa, trois créa. Plus euh, le petit euh, créa... La... Donc on a une belle tempo, vous avez compris. Plus la A1. Et en fait cette A1 on va la laisser compoter, laisser compoter. Normalement on la laisse pas autant compoter parce qu'on n'a pas de tempo, mais là on a une tempo de diable. Donc on la laisse compoter et avec elle on va chercher un bran ou au pire un bagargouille, vous voyez donc là, il était vraiment dans un spot idéal. Mais vraiment idéal pour jouer. Bon, il a eu énormément de réussite sur sa taverne. Hein. Mais il avait un spot idéal pour pouvoir jouer avec cet éclaireur et récupérer un bram dessus. Après, son play est bon parce qu'il y a de la puissance. Mais en vrai, il aurait pu faire un play exceptionnel. Il a fait un play très bien. Il aurait pu faire un play exceptionnel, vous voyez. Il peut se rattraper après. On ça. Euh. Donc... Ça c'est cool parce qu'on va souvent jouer Murloc. Alors il est piqué un peu vite par contre. Il faut prendre du temps, c'est important. Les quêtes. Prenez bien 30 à 40 secondes pour les quêtes. De toute façon, votre tour il est facile. Non oh, mais qu'est-ce Oh la man Man, là ça va pas. Ça va pas le faire, la man. Qu'est-ce que tu nous fais là Il n'y a pas une optimisation de pièces là. Oh là, oh là là, il oh y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Je me régale, mais il y a tellement à dire. Alors. Euh, bon, il va faire son tour. Est... Tout est à jeter dans son tour. Mais c'est pas grave, c'est le but du coaching. Euh.. Première chose, prenez du temps. En général, votre tour, si, votre tour des 6 il est très simple, vous ne faites pas de roll. Il est interdit de roll sur le tour des 6 Il est interdit de roll sur le tour des 6 Interdit, ok Donc à partir du moment où c'est interdit, ça va très souvent être deux achats et si ça ne nous plaît pas, on up et on roll. Et on, euh... ah, si on roll, mais vous voyez, on, up dans, on roll dans la 3 juste parce qu'on a un mana floating, un mana flottant. Donc vous prenez 40 secondes pour euh, réfléchir. Au moins 30 à 40 secondes, vraiment pas, pas moins. Vous réfléchissez bien à la, à, la, à la quête. Bon, je pense qu'il a raison sur sa quête. Et j'ai même pas eu le temps de voir les autres. Mais bon, dans l'absolu, on va plutôt partir sur Murloc. Et ça, c'est la meilleure carte de Murloc. Et c'est facile à réaliser. Bref. Euh, là, soit il prenait... Bon, il a une très bonne quête. Je pense que soit il prenait l'éclaireur, le, le, le, qui était ok. Mais finalement, sur un tour 4, ça a peut-être moins de sens que sur un tour 3. Soit il prenait les doubles golems. Double golem, c'est de la tempo. Et en même temps, c'est un double. Donc derrière, ça peut nous permettre de tripler le bran. Le but, c'est quand même d'aller chercher le bran à un moment donné. Donc, euh, je pense que le double play golem aurait été sûrement mieux. C'était méga méga tempo. Bon là, il a fait n'importe quoi. Euh, fallait pas roll. Fallait pas vendre maintenant. Fallait pas tripler maintenant. T'avais une tempo très forte. Vous voyez, c'est cet équilibre. Tempo, construction. La tempo, elle est tellement forte que... Va un peu plus. T'as as, as un triple potentiel. Va chercher un 5 avec. Vous voyez Donc là, c'est pareil. Euh, c'est quoi c'est Augmenter les caractéristiques. Donc là, c'est juste, up, acheter Borbissa. Après, tu peux geler Bourbissa, mais autant, j'aime pas. J'aurais juste acheté Bourbissa et je gèle pas. En fait, c'est embêtant de geler Bourbissa. En fait, il faut se dire que geler Bourbissa, c'est à peu près OK, mais c'est pas fou. Geler Chasseur, c'est pas bon du tout. Donc, si on déconstruit le raisonnement, ça veut dire qu'il faut acheter Borbissa et laisser Chasseur et pas le geler, tout simplement. Merci Mitouille pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci infiniment. Euh... Donc, Bon Bourbissa étant la deuxième meilleure carte du jeu. Hein. Meilleure carte Murloc meilleur du jeu. La meilleure étant la 3-2, le Boss Ekaï. Donc, Boss Ekaï et, et Bourbissa, c'est ça qui fait une compo. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. presque dans l'absolu. Euh... Enfin, c'est pas nul parce que c'est Tempo et puis ça marche avec l'Aquista, mais... Donc bref, là il fallait pas prendre les chasseurs, même si pour la quête ça a l'air sexy. Le problème c'est que les chasseurs, même si tu les triples à un moment, tu auras envie de les virer. Parce que tu pas envie d'activer le menu plaisir sur les chasseurs. Vous voyez Tu veux sur des voyants froid de lumière, sur des navigateurs. Bon. Il a fait un mauvais play, mais il a compensé avec un bon play, c'est quand même de geler sur Bourbissa. Euh, Faut prendre en considération qu'il est à 6008 de cote ou 7000 de cote, on va dire. 7000 de cote, donc ses adversaires, euh, c'est des 7000 de cote, hein. c'est pas XQN, etc. Donc tu peux faire des erreurs et quand même gagner parce que tes adversaires en font plus. Le but, c'est de jouer mieux que tes adversaires. Par contre, il joue trop vite, ça déjà, c'est pas bon. Faut pas jouer aussi vite dans le jeu. T'as du temps, il faut réfléchir, c'est un jeu de réflexion, c'est pas un jeu de vitesse. Ok. Ok. Non, faut roll. Ok. Stop Non, non, faut pas l'acheter. Ah, J'ai peur qu'il l'achète. Ok, par contre, bon. Bah, tu peux jouer ton frappeur. Hein. Ça mange pas de pain, hein. il faut le jouer même, hein, je pense. De toute façon, au prochain tour, t'es dans un 6 plus 3, le fameux pattern Renault. C'est 6 plus 3 pour aller chercher Bran, ou au pire, Bagagouille. Euh, donc c'est bien, il l'a pas acheté. Ça, Déjà, il a eu la lucidité d'aller chercher le Bran. Par contre... Euh... En vrai il y avait sûrement mieux que ça. Je pense que prendre Anomalie aurait été mieux. Parce qu'Anomalie ça fait une pièce de plus. Donc je pense qu'Anomalie aurait été mieux. Ou même au pire Sensei qui booste Amalgame. Franchement c'est kiff kiff. Une pièce, un plus deux. Bon lui c'était le plus mauvais à acheter. Mais une pièce ou un plus de plus deux. En vrai. Euh, T'as une super quête. T'es pas si mal dans la game. Je pense que le plus de plus deux. Tu rééquilibres un peu plus ta tempo. Donc j'aurais pris plus de plus deux. Enfin bref, vraiment prenez le temps, réfléchissez. En fait, c'est pas grave de jouer à la fin euh, très rapidement si vous avez bien réfléchi à votre tour. Parce que le problème, c'est que si vous commencez à acheter, acheter, vous dites « bon, maintenant je me pose pour réfléchir ben », bah non, vous avez déjà perdu des pièces, sachant que le but du jeu, c'est d'optimiser bien vos pièces. Mais là, il a bien joué parce qu'il a... Enfin, il a bien joué. L'important, a... c'est de faire la bonne euh, macro, je bon, pense. Là la macro est bonne, la micro est pas bonne parce qu'il a acheté de la mauvaise carte mais sa vision de jeu là sur ce tour là, elle est bonne. Peut-être que maintenant il va jouer parfaitement toutes les, toutes les streets, hein on sait pas. Là en tout cas il a un 6 plus 3, je pense qu'il l'a bien noté. On va pas booster le chef de guerre parce qu'on va pas le garder dans notre compo. Donc on va booster le frappeur ou alors l'amalgame. Voilà, ça c'est bien de mettre un... Ça c'est très très bien Ce qui fait monocréa. Monocréa dans le, dans le mid, c'est le plus important. Euh... Ok, on va prendre Minirax. Je pense que c'est une carte qui peut peut-être avoir du potentiel. Baron, ça sert à rien. Mais carreaux... ah quoique que, mes carreaux, ça peut être rigolo. non Mekaro. Carreaux... ouais non, Minirax c'est le mieux. Minirax c'est sûrement le mieux. Euh, ok. Vous voyez, le sen... en vrai, s'il avait pris Sensei, il aurait eu déjà plus 4 plus 4 sur Amalgame. C'est con, mais c'est beaucoup de stats. Hein. Surtout à ce moment-là, hein, chaque petit boost est bon à prendre. Hein. Il ne faut pas se dire que l'adversaire va faire des choses débiles. Euh, bon, ça, on va le prendre, c'est très fort. Est-ce qu'on peut l'acheter maintenant On va l'acheter maintenant, parce qu'en fait, on a menu plaisir. Donc, on va virer LM. On va virer Mini Rag. Et on va virer f... euh, Chef de Guerre. Bon, c'est un peu extrême, mais il faut le faire. Donc là, on vire Mini Rag. Ouais c'est quoi C'est euh, LM, Chef de Guerre et Minirag. Donc on vire les deux LM et le Chef de Guerre et on achète Gonfler le rond et à la fin du tour on a largement plus de stats. Et comme ça on commence à compoter. Donc ça c'est pas évident à voir parce que notre board est bien. Mais en fait, il faut se reposer. Là c'est pareil, voilà. On a un peu le temps. On a 20 secondes, on réfléchit, on se pose et c'est bien, il le fait. En plus on sait qu'il m'écoute pas parce qu'il a pas vendu celle qu'on voulait qu'il vende. Il a vendu lequel d'ailleurs Il a vendu lequel Il a vendu... Cha... Mais non oh non, il a vendu Chasseur Rock Cave qui avait... Ça marche pas Chasseur Rock Cave, il donne plus de plus de à la fin du tour. Fallait pas le vendre. Fallait vendre ce vieux mini-rag. Ah, c'est dommage Bon. Là, encore une fois, la macro est très bonne. C'est-à-dire qu'il a visualisé le bon play. Ça, c'est déjà bien. Ça veut dire que c'est un bon joueur. Il a pas bien joué sans faire exprès. Il a visualisé le bon play. Mais la micro est pas bonne. Parce que sa réalisation, elle est totalement caduque. Mais déjà, c'est bien. C'est mieux ça que pas le voir. Je préfère qu'il fasse ça, même si c'est n'importe quoi à la fin, que qu'il fasse pas le play. Ok. On commence par euh, ennuyer sur... Euh... Bon, en vrai, on peut même commencer peut-être par prendre l'info du Bourbissa. Hein. On va prendre Bourbissa et on va faire un roll d'abord. Je pense. Prendre, prendre l'info de la taverne avant de prendre l'info de la carte, je pense que c'est ok. Prendre l'info de la taverne. Prends l'info de la taverne. Pas besoin de le jouer, prends l'info de la taverne. C'est important, prendre l'info. Ok. Euh... Ça, c'est risqué parce qu'il peut s'auto-booster. J'aurais tendance à rester sur Murloc. Tu restes sur Murloc avec ça, es à son niveau, tu es 100% du temps top 1. Ça, c'est pas mal, en vrai. C'est assez rigolo. Ça, c'est pas mal, en vrai. Si hein. PV provoque. Moi, je le prends en plus. De toute façon, t'as pas les pièces. Donc, c'est ok. Non, par contre, faut. faut... Ça me choque pas d'essayer de tout honter. De toute façon, tu vas jamais rencontrer des archétypes hydres ou des archétypes faucheurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus maintenant. Donc, euh, je pense que le mieux, c'est d'essayer de tout honter. C'est-à-dire que lui, par exemple, typiquement, il a beaucoup d'attaques, peu de points de vie. Donc, tu lui donnes ses 6 points de vie. Vous voyez, lui, c'est un peu la même limonade. Lui, il a déjà ennuyé au module. Et en fait, lui donner des PV, on s'en fout pour le moment. Il a que 4 d'attaques, vous voyez. Donc, bon, c'est bien qu'il ait vu ça. Et ça, ça doit aller sur eux. Et c'est pas grave de tout haunter. On n'est pas dans une méta où la ménagerie domine, où les gens ils jouent des hydres et des faucheurs. Donc on s'en moque en fait. On... Si on a que des taunes, c'est bien. Ça veut dire qu'on joue même les pierres. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de tout haunter. Bon, ça, ça doit vraiment virer. Je pense qu'il doit se reposer. Là, c'est pareil, il a un petit peu le temps. Il a fait son play. Il doit se reposer la question qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien Ça, c'est bien, ça ça scale. Ça, c'est bien. Ça, c'est un double, donc je le garde. Bah logiquement voilà ça c'est pas c'est la carte la moins forte de mon board donc je vais la virer. Vous voyez toujours réétudier notre texture, toujours réétudier notre texture. Important. Et accessoirement lui donner 2D maintenant à ses murlocs, ça va lui permettre de gagner ce genre d'archétype qui en général est plutôt l'archétype Counter, justement. Par contre je comprends pas son héros, il a juste une 2-2 de pendant 8 tours. Bah c'est une 2-2 de qui a toutes les races. Et il a, il a de l'armure également. Donc c'est un perso que tu prends pour l'armure. Et parce qu'il commence avec une de deux, donc avec un peu plus de tempo que les adversaires. Vous vous bien. Ok, donc là il faut faire leur up, on est à 35. Euh, et là on va virer le vigilant pour mettre le deuxième gonfler le rond. Il up pas. Il peut encore up en virant le vigilant, mais a priori ça veut dire qu'il peut rester. Après c'est pas choquant d'avoir pris l'info d'abord. Hein il up génial ça c'est un euh, très beau tour euh, donc là maintenant il a les deux cris de guerre donc c'est plutôt cool il a pas mal de stats Vous voyez c'est bête mais le... dommage qu'il ait pas gardé chasseur il aurait pu avoir un murloc de plus bon c'est pas très grave c'est pas très grave je pense que le timing de up est bon le timing contre Dora en plus le timing de up est vraiment bon il a besoin d'aller chercher son bran euh, il a double double donc si il triple il peut aller chercher le gros chef des murlocs en taverne 6 il doit, là, il faut qu'il joue les, euh, les critters, enfin les boules magiques. Il n'y a pas de risque de compo non méta à ce niveau. Donc, plus d'heat de faucheur. Ouais, mais en fait, tu vas les. Le truc, c'est que même si eux, ils jouent ça, tu vas les battre. Vous voyez, c'est un peu genre. Euh, si toi, tu joues bien et que tes adversaires jouent mal, mais que jouer mal, bat, euh, enfin, jouer mal peut contrer le gars qui joue bien, in fine, tu vas quand même gagner parce que tu joues bien, tu vois. Donc là même si les adversaires entre guillemets ils ont des compos te, qui te théoriquement te counter parce qu'ils jouent pas les compos optimales Dans tous les cas le plus important à comprendre c'est qu'ils jouent pas les compos optimales donc tu vas les battre Tu vois Ok Là on est derrière Mais pas tant que ça Ah oh, ça se met pas trop mal en vrai les hits. Je pense qu'on va gagner le combat. On pas être si derrière que ça. Hein. Ok. Bon. Là on... On va voir ce qu'il va nous faire. Il y a plein de choses. Hein. On joue plein de choses. Hein. Ok. On roll. En fait il faut prendre le temps. On roll. On réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il vend Pourquoi on vend mini rag Je comprends pas qu'est-ce qu'il nous fait Ah, menace là-dessus, non, pas menace. Non, non, au pire, t'achètes menace et tu vends. Ok, ta roll, tu réfléchis. T'as le temps, t'as 80... Ta roll, tu réfléchis. Ok, c'est pas incroyable, on re-roll. Joue pas ton boss, prends les informations, les données avant l'action. Comme dans la vie, tu vas pas faire un, une action avant de réfléchir. pourquoi il y a ça. Ah oh non, non, non, faut pas faire ça. Mais non, il mais n'y aura jamais Bran ici. Théoriquement, ça, ça n'existe pas. Ok, bon là, il vient de perdre deux pièces, c'est dommage. Ok, on roll, on réfléchit. Mais t'as le temps, t'as 50 secondes Man, bah tu vois là maintenant il peut plus. Donc en fait il a. Ah non, moi j'aime pas ça. Euh... On va rester quand même comme ça. Hein. Ah non, il est obligé de virer lui en fait, parce qu'il a cri de guerre. Ouais, bah tu vires ça. Ok. Bon, on va jouer boss le jouer. Hein. Ça booste les conflérons à la fin du tour vu que ça fait des murlocs de plus. Euh, je réfléchis par rapport à l'ennuyo, s'il faut geler ennuyo, c'est quoi la probabilité derrière de trouver le, la boule magique La boule magique c'est la boule de serviteurs. Euh... Non c'est 4 pièces, c'est trop trop d'investissement. Non il faut pas, il faut pas. Donc là vous voyez c'est bête mais il a perdu quand même 3 pièces dans ce, dans ce tour. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment vraiment dommage. Alors certes il a pas eu tant de chance. Mais en même temps si tu commences à perdre 3 pièces. Euh... Après voilà c'est une histoire de connaissance de carte. Peut-être maintenant il le saura. Après regarder l'émission il le saura. Là, cette, cette, cette, cette 6-4 là qui augmente le coût c'est tout nul ça. C'est pas une carte qui existe dans le jeu quoi. Faut pas la considérer. Vous la considérez si vous la triplez très tôt ou c'est des trucs bizarres. Si tu la très tôt dans la taverne c'est ok mais... Que pour les stratégies on va dire de tempo euh, énervé quoi. Ok. Donc là ça nous intéresse pas. On roll, on réfléchit. Vous voyez Ok. Est-ce que ça... Merde Mais prends le temps Il y a eu une 5-4 Tu pouvais réfléchir. À... C'est une carte qui est intéressante. Ça fait des rolls gratuits. On pouvait prendre le temps d'y réfléchir. Ok. Non, non, non. Prends l'info d'abord. Ou alors tu prends menace et tu restes en statu quo. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Moi je pense que je prends une info. Ok. Vous voyez c'est bien, il a pris l'info. Donc là, je pense que ça, on s'en fout si on le triple pas. Donc on va virer le frappeur. Ouais, on vire frappeur démarré. Je pense que même on vire euh, l'autre frappeur. Ok, il va jouer aileron, donc il veut garder frappeur. Je ne suis pas choqué par ça. Et on fait un roll là, parce que si rien nous intéresse même si ça bon, en fait c'est ça qui est une super combinaison 5-4 plus les petits LM ou en plus il a les gros LM bleus en fait ça fait beaucoup de rôle c'est un jeu d'optimisation de pièces si vous optimisez les pièces et qu'en même temps vous arrivez à booster votre board ben, en fait vous êtes toujours meilleur que vos adversaires donc il y a des cartes comme ça d'optimisation de gold qui sont importantes à maîtriser bon là en vrai il est un peu bloqué donc, euh, mais ça avait... il fallait quand même y réfléchir donc j'aime l'idée de garder ça ça me choque pas par rapport aux voyants je trouve ça ok le tour est plutôt bon euh, on peut essayer de faire un placement pour éviter un clive on sait jamais même si c'est marqué cette pirate donc là à la fin du tour on a peut-être ça qui va proc c'est plutôt cool euh... bon on n'a pas de bran mais c'est pas grave parce qu'on a justement une très bonne quête oh, le placement est pas bon mais Là le placement optimal c'est mettre les cartes les plus grosses devant, vraiment pour faire de la value. Genre lui devant, ensuite lui, ensuite lui, et euh... et voilà, et mettre les tontes à la fin je pense, pas choquant. On devrait être devant parce que quand on tape on value, ce qui n'est pas le cas de notre adversaire. Value ça veut dire qu'on tape et nos créatures elles restent en vie. Bon, ça va faire égalité, non Ah non, dire. Il t'écoute 100%, il fait exactement ce que tu dis, tu, de... tu dirais de virer la magam, il le... Non. Non, non, il fait pas du tout ce que je dis pour le coup. Il euh... vient juste d'arriver pour dire ça. Il fait même plutôt l'inverse. <rire> ok. Ça c'est pas bon du tout, ça sert à rien. Tu vas pas le mettre là-dessus, t'as déjà poison. Donc là, 3 pièces de perdu problématique quand même c'est un jeu d'optimisation des gold on a 10 tours au début euh, on a 10 pièces au début du tour ça veut dire qu'il a perdu 33% de ses pièces c'est beaucoup hein, 33% des pièces enfin un peu, un peu moins de 33% des pièces 30% des pièces ok ah la boule enfin par contre là euh, c'est pareil dans ce tour là il y a plein plein d'erreurs mais c'est intéressant euh, première chose c'est là en termes d'optimisation de pièces Vous voyez ça c'est mal mis parce qu'en fait à la fin il prend un rôle et tout En fait il doit acheter D'abord le Bourbissa Parce qu'à un moment il a, 5, il a 5 pièces une connerie Il achète le Bourbissa, il vend le Bourbissa Et ensuite il prend l'information par rapport à ce Il Là il a fait bagargou il l'a joué Après il s'est dit bon merde il me reste 2 pièces Il faut que j'achète le Bourbissa Donc il faut que je vende un truc pour l'acheter Il l'achète, derrière il le vend, il perd une pièce Après il n'y a rien qui va quoi Donc vraiment essayez de réfléchir T'as 50 secondes derrière T'as 50 secondes derrière, donc t'as le temps, t'as 50 secondes, donc tu fais, tu, en fait tu réfléchis, tu peux perdre un peu de temps en roll, bah, genre tu roll, tu réfléchis, tu roll, tu réfléchis, en général il n'y a pas grand chose parce que t'es monocréa, tu roll, tu réfléchis, roll, roll, réfléchis, roll, réfléchis, et après, tu te dis bon, là, j'ai deux cartes qui m'intéressent, j'ai 5 mana, comment je réalise la meilleure combinaison, vous voyez Et en fait, tu gagnes des pièces et donc tu gagnes de la puissance directement. Après, là, le board, il est OK. Hein, parce qu'il a trouvé ses cartes, mais c'est juste qu'il perd des pièces. Donc, directement, tu perds beaucoup de... Tu perds beaucoup de puissance, quoi. OK, OK. Oh, c'est un sacré board, ça. Bon, ça nous manque d'un petit... petit Bran, mais en termes de puissance, on est solide. Bon, après, on les hydre, on les éventre. Hein. Toujours euh, se mettre dans une situation de Bran, ou de non-Bran, vous voyez. Genre, on peut considérer que Bran, c'est trop tard, mais on peut aussi considérer que Bran, c'est pas trop tard. Et dans ce cas-là, faites attention à ce que vous boostez. Bon, ça, c'est théorique, mais peut-être qu'on va le voir dans la pratique. Ok, ça c'est trop beaucoup trop tôt, hein. on l'achète pas en carte finale, on l'achète en demi ça. Ok, on stop et on réfléchit. Soit c'est l'homme le... le plus intelligent du monde, soit il... trop vite. Hein. <rire> c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Ok, on réfléchit, on roll, on réfléchit. Là c'est pas très intéressant. Ah, il y a la boule magique, on va la prendre. Mais maintenant, comment on la place dans notre setup Merde T'as la meilleure carte du jeu Bran, Bran c'est ok. On va virer quoi Si virer vire ça, mais je me mange le... <rire> flûte. Flûte, flûte, flûte. Bon après, ça c'est une histoire de... Mais ça c'est un... pour ça que c'est important de regarder des vidéos et de... de regarder des streams. Parce que là, vous savez pourquoi il fait autant d'erreurs Parce qu'en fait, il ne connaît pas la compo finale Murloc. Vous voyez ça, ça, juste... Mais en vrai, on peut pas lui en vouloir. C'est pas être bon ou mauvais joueur, c'est juste une histoire de connaissance. Typiquement, euh, par exemple, si vous n'avez jamais fait de droit, bah, vous connaissez pas l'article 16 du Code civil. Vous voyez Ce pas parce que vous êtes con que vous ne connaissez pas, c'est que vous connaissez pas. C'est comme ça. Bah là, c'est pareil, il ne connaît pas la compo finale, la compo vers laquelle il doit tendre. Vous voyez Et en fait, en connaissant la compo vers laquelle il doit tendre, bah, tes plays sont beaucoup plus faciles à jouer. C'est-à-dire que la compo, c'est quoi C'est d'avoir. D'avoir un maximum d'amalgadons en fait Les amalgadons c'est des créatures qui ont poison Et qui ont des boucliers divins Donc les deux boules magiques Un amalgame Et après voilà essayer d'avoir des créatures solides Donc en fait Ça tu t'en moques Tu préfères avoir un, un truc qui peut prendre ennui au module Donc en fait il a viré la meilleure carte possible Vous voyez Donc euh, la compo vers laquelle il doit tendre C'est d'avoir Bon là en plus il a conservateur donc c'est encore mieux mais c'est d'avoir deux euh, boules magiques. Avoir, bon, on va dire des Murlocs solides et des Murlocs qui... Au moins deux cris de guerre, quoi, pour activer Bran. Dès qu'il aura tout poisonné, il pourra virer sa Toxie. Et jouer... Euh, et comme ça, plus tard, dès en, en général, le up Taverne 6, il va coûter 5 mana. Voilà, théoriquement, enfin j'ai l'impression d'expérience, on va souvent up quand ça coûte 5. Après, vous pouvez faire quand ça coûte 6, quand ça coûte 4, euh, voilà, c'est pas... Monomaniaque, mais quand ça coûte euh, 5, en général, on va up. Vous voyez, là, ça coûte 5. Donc là, c'est un spot, souvent, on va up alors Là, non, parce qu'en vrai, tout ce qu'il a fait avant, c'était un peu caduque. Donc, ça a peut-être moins de sens. Il faut peut-être rester dans la 5. Et en vrai, s'il avait des poisons sur ses boules magiques, bah ça avait du sens de up. Comme ça, il joue directement les, euh, les mounted, vous voyez. Et il commence à jouer un maximum de créatures poison boucliers divin et des mounted. Et en fait, il a une compo qui est imbattable et il joue 100% contre tout le monde. Là, il joue pas 100% contre tout le monde parce qu'il a ça qui fait pas grand chose, ça qui fait pas grand chose. Vous voyez Là, le Bran ici, euh, non, il fallait acheter navigateur. Le Bran, tu le triples jamais en fait. En fait, le Bran, on le triple jamais. Acheter Bran, quand on a déjà un Bran, c'est théoriquement pas bon. On ne triple jamais Bran. Alors peut-être on va le faire une game, euh, je sais pas, sur 150. Mais en vrai, la game sur 150, elle vaut pas toutes les games avant qu'on a perdu parce qu'on a fait ça. Vous voyez Il euh, y a un site où on peut trouver les compos finales. Non, il faut regarder les streams, encore oh, une fois. Tu regardes les streams, tu regardes des vidéos YouTube. Je conseille la chaîne YouTube de Fichou et euh, <rire> Et mes euh, streams. Le mieux, c'est ça. Tu demandes, en fait, sinon. Tu demandes à un streamer. Même. Le truc, c'est que les joueurs au niveau, on a tous... Une on, on connaît tous, alors parfois on a des compos finales, on va dire un peu différentes en fonction de certains joueurs, mais globalement on a tous les mêmes compos finales vers lesquelles on va tendre. Après, euh, voilà, tu arrives ou tu arrives pas, et, et parfois de différentes façons, mais il ne faut pas trop tendre vers trop tôt, vous D'abord, tu joues tes petits murlocs, tu compotes, tu fais des choses de tempo, des choses pragmatiques en somme, et ensuite, dès que tu commences à être bien, là tu, tu vas vers. Non, le Bran, il faut pas. Hein. Le Bran, c'est des cartes contre... En plus, Bran, c'est une carte rare. Bon, vous connaissez maintenant la différence hein. euh, entre une carte rare et une carte commune. Bon, je vous redemande quand même. Enfin, ça, c'est ma théorie à moi, mais en vrai, euh, elle est vraie. <rire> c'est une question que je vous pose. Hein on gagne ou pas ouais après euh, euh, sa compo elle est nulle hein. enfin euh, euh, pirate exodia ça existe c'est vraiment pas très bon tel que tu revends ou pas ouais c'est ça en fait les cartes euh, rares c'est les cartes que tu vas pas revendre typiquement Bran, c'est une carte méga rare il y a peu d'itérations genre il y a je crois qu'il y en a 8 en tout euh, 7 ou 8 si c'est pas de bêtises dans tout le pool de bob et dès a dès qu'un joueur en a un il va jamais il va rarement le revendre c'est un peu comme l'ennui au module l'ennui au module il se greffe et après il est pas revendu. Donc en fait c'est des cartes qui se rarifient au fur et à mesure des tours. Et donc c'est compliqué quoi. C'est pas comme un... Je sais pas c'est pas comme ça quoi. Ça c'est pas une carte rare. Ça on l'achète on le revend, on l'achète on le revend, on fait des mix avec quoi. Ça c'est pareil c'est une carte, une carte rare théoriquement. Donc Bran voilà c'est une carte... Ouais c'est ça. Euh Bon... Ça là-dessus, ça fait de la stat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de murloc. Euh, vous voyez, là, il a perdu les pièces. C'est un peu dommage. À la place de on va dire de ce bois, il aurait pu avoir un navigateur. Enfin, euh, ouais, un navigateur. Euh, comment il s'appelle Navigateur gang... Euh, ouais, c'est le gangrelon Ouais, navigateur gangrelon Euh... Et il aurait eu poison dessus quoi Donc ça aurait été cool C'est meilleur ici qu'un bois Le bois il apporte Franchement il accomplit vraiment rien ici J'ai le bah, J'imagine qu'il y ait Mais c'est pas forcément bon Parce que c'est 4 pièces d'investi Encore une fois t'as que 10 pièces Et là tu vas prendre 4 C'est à dire que tu prends 40% de ton tour Et Ça c'est important aussi C'est un jeu de mathématiques hein. Donc si vous êtes mal à l'aise avec les mathématiques Faites des mathématiques simples comme ça vous avez 10 pièces, vous gelez un Leroy qui vous coûte 4 pièces, et 3 plus un roll, vous voyez, donc est-ce que Leroy vaut 40% de notre tour Bah non, on joue Bran en plus, on peut faire plein de pièces, avec plein de cartes, donc non ça vaut, ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est l'Heroï, hein. enfin, je vois pas le, trop d'autres trucs. Bon après l'Heroï c'est toujours mieux que Boa dans l'absolu, mais quand t'as Bran tu joues quand même pas mal de cartes. Et en plus il a Bran donc il joue même accessoirement les Bran possiblement, parce qu'il euh, y a quand même une game sur 150 où il va trouver son Bran doré. Hein. Euh... Ouais on peut roll ici, hein. je pense que c'est pas rien qui nous intéresse. On va regarder quand même ce qu'il joue, il joue des pirates, mais il joue big pirates, donc on n'est pas trop en mode interrogatrice pour battre les 4 gars à droite. Je pense qu'on peut roll. Il a du bol qui est pas une vraie compo Muroloc en face, ni même un mecha. Bah, je sais pas s'il si a du bol. C'est juste que ses adversaires ils sont moins bons que lui mais c'est possible. Fort mobile, pourquoi Ok, ça je sais pourquoi il a pris fort mobile. Ça c'est un truc que. En fait, c'est pour ça que En fait, ça découle de. C'est comme. C'est ce que je vous dis au début de la game sur le personnage. Ne piquez pas le personnage qui vous pensez être fort. Piquer le personnage avec lequel vous avez une affinité et donc vous allez bien le jouer. Bah, c'est un peu pareil pour Formobile. En fait, le truc, c'est que Formobile... Alors, je sais pas, j'imagine qu'il doit souvent regarder mes streams, et moi, je vous dis souvent que Formobile, c'est probablement la meilleure carte du jeu, ou une des meilleures cartes du jeu. Et c'est une carte, vraiment, qui fait gagner les lobbies facilement. Mais, il y a des conditions. Il faut pas qu'il ait les dans le lobby, il faut jouer big, etc. Enfin, voilà. Et peut-être qu'il a pris cet argument-là, et vous voyez, il... il et dans, donc dans sa tête, peut-être que c'est juste une carte qui est pétée et qui doit toujours être jouée, vous voyez Mais non, il n'y a pas de carte qui est toujours au-dessus des autres. C'est des situations, c'est un jeu de situation. Donc là, le fort, il est pas bon. Et ça reste probablement la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. Mais ici, c'est pas une bonne carte, vous voyez Enfin, c'est pas meilleur que Bran, quoi. Enfin, il est mieux, jouer des Boas. Dans l'absolu, Boa, au moins, ça peut contrer les Leroy, ça peut contrer les Mounted. Vous voyez, là, son truc, il a juste rien fait, c'est dommage, parce que c'est un combat qu'il doit gagner. Si il a un Boa à la place, il gagne le combat, et il met peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Après, son adversaire, il a pas trop de board. C'est cool. Mais là, c'est pareil, il faut pas le vendre. Enfin, tu vas sûrement le vendre à la fin, mais quel est l'intérêt de le vendre maintenant C'est encore pire même de le vendre maintenant, parce que tu le remets dans le pool, donc... Tu baisses, bah, c'est très léger, mais tu baisses les probabilités d'avoir les autres cartes. Bon, ça, c'est une très bonne carte. D'où l'intérêt d'avoir le... les amalgames. Ça, ça sert à rien. Là, on doit aller droit à l'essentiel. On doit chercher des cartes puissantes. Ça, ça apporte pas assez. On est tour 17. donner plus 4 à des créatures qui deux surcroît, C'est même pas plus 4, c'est plus 0, plus 4. Parce qu'elles ont déjà poison, vous voyez donc là, il perd des pièces. C'est vraiment dommage. Il doit roll pour des Leroy s'il veut. Il doit roll pour des Monted. Ça, c'est moins fort que Leroy. Ça, c'est moins fort que Monted. Vous voyez Ça, c'est même moins fort que Héroïne. Parce qu'Héroïne, derrière, tu peux la tripler. Vous voyez Donc, euh, voilà. Donc, il y, y a des achats. En fait, c'est chaque tour, il faut, encore une fois, réétudier ce que vous allez faire. Et réétudier la puissance de ce que vous avez. Euh, un plus... 2, plus 2, à 1, plus 4, plus 4 à vos cartes. C'est nul. Enfin, c'est bien, c'est très fort en tour 3, 4, 5, 6. Par contre, tour, euh, à partir du tour 7, ça a déjà beaucoup moins d'importance, vous voyez. Donc ça, c'est important. C'est pas, enfin euh, voilà. C'est important, c'est la réflexion. Toujours réfléchir, réfléchir, réfléchir. Merci Maximus pour le soutien. C'est gentil, merci à toi. Merci beaucoup. L'adversaire il a mis des Monted qui servent pas à grand chose mais je pense qu'on va quand même perdre le combat ou faire égalité. Ouais ça fait égalité c'est vraiment dommage parce que c'est des... un peu free win des boards comme ça. Ok. Euh... Roll. Euh... On va virer l'aileron le... et on va taunter Red mounted. comme ça on augmente les probas qu'il est Boubou Divin c'est important très très important de faire ça vu qu'on n'a pas au préalable joué justement les fameux boules qui permettaient au monte d'avoir toujours toutes les capacités. Donc là il fallait taunter ça. Euh, là on a boules plus euh, ennuyo donc on va essayer de trouver un setup. Bon le setup n'est pas évident à trouver mais je pense qu'il se fait. Vu qu'on a aileron je pense qu'on va enlever Leroy. on va enlever jeune trouble l'oeil et on va mettre juste boules Ennuyeux et en fait juste déjà de ennuyeux c'est aussi fort que ces deux Et comme ça on set up le combat d'après Dans l'absolu on peut faire des choses comme ça Même en termes de pièces on peut faire ça, ça Et genre on met le crotal Pas forcément crotal en vrai On va voir ce qu'il nous fait Ok ça ça me plaît Et on va mettre, euh... faut pas le crotal parce que le crotal il a euh, cri de guerre Donc euh, parieuse ouais c'est ok parieuse euh... ouais parieuse c'est ok Peut-être même. de Flecto, mais c'est pareil. Euh, ok. Je pense que je mets Parieuse en 3. Par rapport au. Ah non, les Mounted, elles ont souvent peut-être taunt. Je pense que ça me dérange pas de mettre Parieuse first. Okay. Ouais, peut-être Parieuse first. Ok. Donc là, déjà, c'est bien ce qu'il a fait. Hein. Franchement, son play est très bon. Son play est très bon. C'est bizarre qu'il ait. C'est dommage qu'il ait eu la lucidité de faire la boule maintenant, quoi. Alors qu'il l'a eu tout à l'heure. Mais, bon, il est quand même arrivé à trouver la bonne ligne de play qui va sûrement lui faire gagner le match. Sans ça, il aurait sûrement que joué que des 50-50 jusqu'à un moment, un des deux joueurs qui meurt de vieillesse. Ce serait sûrement passé comme ça. Genre autour 312, un truc comme ça. un moment, il bah, y en a un, il, il est vieux, il meurt. Ok, tout donc là il suffit qu'on mette un murloc et on a gagné. Genre au pire on achète le boss, ça mange pas de pain et on fait des rolls pour... Pourquoi Ok, why not Donc boss AK, il aura poison grâce à aileron, donc voilà. Bon en face y a... ça sert à rien, il y a soit trop de stats, soit des poisons. Donc en fait tout ce qui est à base de bagarrouille ça n'a pas de sens, vous voyez là, là bon c'est juste de la réflexion pure, enfin c'est juste de la compréhension pure. Et on regarde l'adversaire, on se dit, bon, soit il a des Leroy, soit il a des mounted, soit il a des euh, 150, 150, enfin 100, 100. Donc, on ne le gagne pas en termes de stats. Donc, à part lui qui est gros. Euh, donc, tout ce qui est stats ne nous sert pas. Euh, par contre, il ne faut pas, faut pas le garder lui. Hein. Là, c'est juste de la concentration. Hein, parce que là, il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Juste, tu te poses et tu dis, qu'est-ce qu'il y a en face et comment je contre ça Vous voyez Par contre il peut geler la mantide au prochain tour parce que la Mantide elle sera toujours meilleure qu'un aileron toxique Enfin meilleure que ça même prochain tour Donc là il va il va sûrement gagner hein. Je pense que là ça peut mal, mal ça peut pas mal proc pour le coup Mais il fallait pas Bagargou c'est clair que Bagargou il apportait rien et ça polluait en plus le le pouvoir donc, du, si du poison Bon, le placement de mon adversaire est pas incroyable. Je pense qu'il fallait mettre l'héroïne first une into héroïne 2. Enfin, de notre adversaire, enfin de son adversaire plutôt. C'est enfin, un peu le nôtre aussi. Hein. C'est égalité là, je crois. Ouais, bah, c'est égalité. Et tour d'après, on a 100 Bah, c'est jamais 100 mais. Faut juste virer la 3-2 et mettre une mounted. Par contre, avant de mettre la mounted, on va. Non, mais ça, ça sert à rien! Avant de mettre la mounted, on va chercher le taunt pour pas se lock. <rire> Désolé, ça rend fou ce jeu. Ah, le taunt, super. Très bien. Ah, on peut même jouer l'autre taunt en vrai. Parce que là, si jamais ça refait 50-50, on vire lui. Et on fait taunt là, et à la place de lui, on met le n'importe quel murloc à la con, qui aura dans tous les cas poison, vous voyez. Donc là, on gèle le, le vigilant. Je l'aurais pu la, mettre la main Tid s'il n'avait pas acheté le murloc. Ouais, mais le murloc, il fallait l'acheter dans tous les cas. Comme ça, il était sûr d'avoir un murloc qui n'a pas de cri de guerre. Qui s'active, enfin... Ça, ah, c'est bon. faut pas trop être résultat oriented tu vois, sinon... Après, tu peux toujours trop déconstruire les, les lignes de play. Non, mais c'est bien, il fait une belle game, franchement. Parce qu'à la fin, vous voyez Et là, ça va le faire aider, ça va l'aider énormément. Parce que là, vous voyez, il arrive vers... Parce qu'il va sûrement gagner. Et finalement, naturellement... Enfin, euh, pas forcément naturellement, mais il a, il a créé la compo presque parfaite Murloc. Bon, il lui manque évidemment des boules de serviteur, Il aurait pu en avoir plus. La game, au lieu de tour 20, elle aurait pu s'arrêter tour 13. <rire> ou tour 14, accessoirement. Mais il va quand même gagner à la fin avec la bonne compo. Pas parfaite, mais... Pas mal quand même, et ça va l'aider pour les prochaines games. Oh bah GG hein, ouais c'était 100%, hein. enfin ouais non pas 100%, le gars il a 8%, c'est des spots bizarres quoi. Ok, ouais il a eu des, il a eu une bonne réflexion. Bah, dans l'ensemble franchement il est à quoi il est à 6k un truc comme ça 6k8 on est 7k franchement il est à 7000 euh, 7000 c'est bien hein. 7000 c'est quand même bah il a été meilleur que ses adversaires donc 7000 il joue bien Et c'est vrai que voilà, il peut tendre plutôt vers, mais ça c'est juste une sorte de connaissance euh, t'as pas forcément la connaissance des compos parfaites euh, il joue trop vite ça c'est sûr et bon euh, j'ai eu peur hein, parce que le tour 3 le tour 4 il est catastrophique hein, où il commence à vendre il roll, machin ça c'était il triple dans la 3 le tour 4 était catastrophique, mais finalement, derrière, bah il a quand même tenu et il a quand même fait, on va dire, quelque chose de, de plutôt correct, de, de bon même. Hein. Et c'est vrai que c'est une game où... Vous voyez, il y a, il, à la fin, il gagne assez facilement. Mais en fait, si tous les, les, les petits plays qu'il qu doit mieux faire, il les fait mieux, vous imaginez comme il roule sur ses adversaires Et c'est pour ça que qui disent, ça contre vraiment ceux qui disent que ce jeu, c'est un jeu de RNG. Parce qu'en soi... Je sais pas, euh, si moi je joue sa game ou même n'importe quel joueur à 12, 13 ou 14k, on va dire 13 ou 14k, bah en fait c'est une game où vraiment tu joues tout, tu fais 100% du temps top 1. Là il avait des chances de pas faire top 1. Donc euh, ce jeu c'est de la RNG quand tes adversaires ont le même niveau que toi. Si tes adversaires, si y a un adversaire qui est meilleur que toi, bah c'est plus du tout de la RNG pour le coup.